Alors ce qu'on a, qu a prévu de faire tous ensemble euh, dans la tâche 5 de Parasol, euh, c'est globalement de formaliser, prendre tous les trucs qu'on aura produits dans les autres tâches et de les intégrer au sein de scénarii, euh, scénarii d'élevage, scénarii d'afforagement, scénarii de gestion du système euh, élevage plus agroforestier et de proposer ça à des éleveurs pour que eux-mêmes, en fait, évaluent la faisabilité ou pas, et puis peu à peu identifient peut-être les, les parcours, en fait, les, les, les chemins qu'ils pourraient emprunter pour arriver vers une adoption, une généralisation, voire une banalisation de, de, de ces systèmes agroforestiers euh, pâturés par des ovins, avec un fouragement, euh, des feuilles. Économiquement parlant, ça va être effectivement de la capacité de dire euh, je mets dans ma ration euh, 15% de feuilles, 10%, 5%. Ça me réduit d'autant mes achats d'aliments du bétail, ça me permet une certaine économie. C'est peut-être la quantification du bois et donc quel revenu je pourrais tirer à 20 ans, à 30 ans, ou à 40 ans de ce bois, quelle que soit sa forme, un hein, bois énergie, ou grume, un bois d'oeuvre. Euh, D'un point de vue environnemental, on l'a compris, c'est de la séquestration du carbone, c'est de la pollution de biomasse. Donc euh, il y aura ces aspects de... de bilan de gaz à effet de serre, de bilan carboné euh, à la, sur la plateforme agroforestière avec ses ovins, mais je pense plutôt à l'échelle de l'atelier, carrément. Ça, le socio-organisationnel va être important, donc euh, suivre, marquer toutes les opérations, combien elles coûtent en temps, euh, comment les plannings se surchargent ou pas, en fonction de l'époque de l'année, c'est important, je pense, de fournir ça comme référence à l'éleveur à la fin. Alors, globalement, sur cette tâche-là, mon objectif, moi, c'est de me focaliser sur les dix parcelles que Parasol a arrêtées, donc de travailler avec ces dix exploitants-là. Euh, ces va-et-vient avec les, les éleveurs, c'est intense, hein. c'est quasiment euh, un atelier mensuel qu'il faut imaginer, et s'il n'est pas physiquement euh, mensuel, il est au moins euh, tous les deux mois, on doit se rencontrer et il y a des travaux qui se font à part entière ou à distance. Mais... Et ensuite, euh, le régionaliser, oui, je pense que ça serait intéressant de le régionaliser, c'est-à-dire de prendre les trois, quatre euh, exploitations éleveurs de chaque zone hein, pédoclimatique parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, pas les mêmes euh, relations au pédoclimat. Euh... Certaines dimensions ne sont pas pondérées, peu considérées comme importantes de la même manière. Donc je pense qu'il faut garder cette régionalisation-là. Et le but, c'est de travailler plutôt à 3, 4, 5. Si on était déjà 10, 12 ou 14, on perd du temps. Ce n'est pas la bonne taille. Donc euh, oui, euh, ceux-là, se concentrer sur cela, là ils sont importants. D'ailleurs, c'est une occasion aussi de leur redonner ce qu'on a trouvé sur leur parcelle. Donc d'être vraiment... Euh, en connaissance de cause les uns et les autres, et puis travailler en petit groupe et puis d'apporter de, des réponses régionalisées. Elles seront peut-être communes, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas régionalisées. Let's go yellow yeah. <toutes> <toutes> <toutes> yes. <Merci. Des> <toutes>